Nombre caché et unique dans la ligne 6 Nombre caché dans la colonne 8 Nombre caché dans le grand carré 4 Nombre isolé et nu